3, 2, 1, et eh bien salut et comment ça va aujourd'hui, on se pour un let's play un peu particulier, oui, aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Emily is Away, alors oui c'est ce qu'on va me dire, on va me dire oui, tu sais, triste, c'est pas un jeu pour la période, et tout, et tout, oui, mais je rembouille les couilles, je rembouille les couilles, en fait, je suis justement, bon, écoutez, je suis bourré, ça commence <rire> bien, parce que j'ai plus de jeu à faire, euh, parce que, tous mes jeux euh, commencent à voilà Et ça c'est un jeu anglais que j'avais envie de me faire Alors je vais juste prendre mon petit déco anglais Et on va pouvoir commencer D'ailleurs ce Let's play sera en compagnie De mon chat Qui je sais pas ce qu'il fout là Mais bon voilà il est a... là. En fait en vérité d'habitude mon chat Il me délaisse tu vois c'est vraiment Il m'aime pas je sais pas Mais là il vient mon chat Je sais pas ce qu'il a d'habitude c'est non C'est je t'aime pas donc comme vous voyez l'écran titre est magnifique et d'ailleurs on peut observer une magnifique musique, je voulais t'écouter pendant quelques secondes. Voilà, c'est ça pour tout le truc. <rire> bon allez, on va commencer. Alors, chapitre 1, Senior Years, Ice Wool. Bon. Ok, alors, screen name, donc ça c'est le pseudo que je vais utiliser. Alors, soit on utilise un pseudo random, et non, je vais pas appeler comme ça. Moi, je suis Mister. Attends, je vais essayer un truc. Mister Red Taille. Ah bah, je vais mettre MRT. -E. MRT... On va mettre MRT de 59 Bon, eh bah, 59, ça fait bizarre quand même. Hein First name, bah, je m'appelle Tristan, voilà, comme ça... Les personnes, alors qu'est-ce qu'on va mettre en 2002? J'étais pas né d'ailleurs. Alors pour te dire, les euh, Harry Potter, c'est bien. Harry Potter, j'aime bien. Harry Potter. Donc, oula, bonjour. On sait, Émilie. Bon, bah, on va être sympa. On va faire hey, bonjour. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On écrit. Ah, ah bah, c'est foutu. Ça, en fait, c'est toi qui écris sur le, le clavier. Et puis voilà, on dit bonjour. Bonjour, ami. Comment ça va? Alors, j'aime tout avec la nouvelle icône, um, c'est un bon film. Alors, qu'est-ce qu'il y a Ben un spécial, euh, je parle avec toi, ben, je parle avec toi, ouais, c'est pas mal ça. <rire> Franchement, on va faire des trucs de merde. Talking to you. Dans ce cas-là, me... what are you doing euh... ah, Du coup, on lui demande ce qu'elle fait. Euh... Alors, euh, elle, elle écoute de la musique. D'accord, bah vas-y. Alors, alors, Coldplay. Ah bah oui, je connais. Oui. Euh, C'est de la merde. Ouais, je, bah, je connais pas totalement, mais je connais. Alors, je, je pense qu'elle va me poser une question sur Coldplay. Alors, je pense que je suis dans la merde. Donc, j'aurais dû dire rien du tout. Dû dire. Oh bah non, je connais pas. Et oui, je connais, mais je connais pas. <rire> ah, you so glad you like them. Alors, c'est quoi ton il fa... euh, demande c'est quoi mon favori Est-ce que tu veux... Maybe... j'ai pas j'ai pas une... Alors, are you est-ce que tu vas aller au traveling Alors, j'ai beaucoup d'ips, ça, ça faut le savoir parce que je suis nul en anglais. Alors, du coup, non, je traduis bien. Donc euh, peut-être que je n'ai pas décidé. Euh, bon, ça dépend si tu vas. <rire> non, ça c'est vraiment le gros mec. Ouais, vas-y, moi je vais niquer tout le monde. Non, je suis pas ce gars-là, ça dépend si tu vas, non. Ben, je... peut-être que j'ai pas décidé. Ouais, c'est pas mal ça. Ah. Euh, tu devrais y aller. Ça, ça va pas être très fun avec toi euh... Euh, ça va être euh, drôle euh, que tu viennes euh, après euh, les, les, les épreuves de l'école euh, time field j'ai vu still a shit -tied... non mais <rire> alors soit on peut la rabaisser ce qui voilà alors d'ailleurs c'est quoi <rire> C'est quoi ça son, son, son thème, ça, ça veut dire on vit dans un beau monde. Oui, nous pouvons le faire. Oui, nous pouvons call play. Ah, d'accord. C'est donc c'est une citation de callplay donc c'est vraiment dire qu'elle aime bien. Donc ok. Alors si on répond pas tout de suite, je, bon même si je suppose que voilà. Euh, alors time flow, euh, allez, je peux pas y aller après l'école. Oh jump me ici là t'as vu bas ici Flow le temps s'envole quoi flou et le poté de fly le temps s'envole cette année bas ici ça veut dire quoi ça euh... bah, je veux pas dire que je ne pas y aller mais bon Bon, allez, on va dire qu'on peut y aller. Je pense que ça veut dire ça à mon avis. Je pense. Hein. Ah d'accord, il dit oui. Euh, oui, le collège. Ah d'accord, on répond. Euh, je sais. Euh, je suis trop excité. Euh, J'ai envie de terminer. De terminer les cours. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire euh, après les cours, je pense euh, On ne devrait pas euh, arrêter de s'en envoyer des messages maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'il veut dire euh, Je vais juste ignorer. Attends, il m'a demandé. From... Like you know, brother qu'est-ce qu'il a dit Ouais, on va qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, moi. Euh, he want to... Non, c'est... Il... il ne veut pas arrêter de m'envoyer des messages. Qu'est-ce qu'il te dit Voilà, bah, qu'est-ce qu'il te dit Est ce qu'il euh... He wants. to... to... Um, il veut uh, me parler... Uh... Uh, autre chose... Uh... Uh, uh... Oh, mec, uh... Uh, just... Uh... Juste dans un an, euh, je vais augmenter. Euh, on, va, on va augmenter euh, de, de classe. Euh, on est trop vieux. Euh, je suis trop excité de quitter le collège. Pense. Euh, euh, bah, je pense. Je trouve que c'était. Ouais, ça, ça va être cool. On va devenir grand. Ouh. Ça va être sympa. Non, par contre, <rire> c'est très drôle de, de taper. Parce que franchement je fais du bruit avec le vie t'entends un côté le bruit sur le truc. Alors, je n'ai pas accepté d'être... Alors, elle a pas été acceptée d'être affectée dans son école, donc je suis juste en train d'en trouver une autre. Euh, mais c'est ok. Euh... Euh, et toi, t'as trouvé quelque chose de, de meilleur. Alors, tout le monde, dans quelles études on est allé nous eh ben, euh, en... Est-ce qu'on va dans une école d'ingénierie, une école d'art ou une école de business Business, il fait quand même beaucoup de fric. Ouais, mais on est on a, on a un artiste, tu comprends, toi, c'est. C'est l'artiste, tu vois. Euh. euh I'm not. So, je suis pas vraiment sûr de ce que je voudrais faire. Euh, mais je suis majeur. Et euh, bah, Voilà, je sais ce que je Mais oui, mais tu vois. Tu vois, tu vois, moi je suis un artiste, je suis un artiste, mon gars. tu vois, les artistes ça fait rêver, tu, vois, tu vois, ça, euh, c'est bien, tu, tu as vraiment des talents, je suis sûr que tu vas faire ce que tu veux, quand qu'on sera majeur, euh, tu vas faire des trucs euh, bien, Evan. Euh, ben, le oui, oui, je peux aller dans différentes écoles, euh, tu promets toujours là pour moi, bah oui je ne peux pas te le promettre. <rire> Absolutely. Oui, oui. Absolutely. Absolutely non. Oui, oui, tu vois. Ça, ça, ça s'est. s'est chauffé. Euh, quoi Qu'est-ce qu que ça vas écrire là Alors, voilà. Mais écoute, je t'explique. Je t'explique. T'es une de mes meilleures. Quoi Mais pourquoi t'as écrit ça Mais non, mais mec. Mec, tu viens de la Friendzone. Tu viens de la Friendzone. Mec tu viens de dire que tu es l'une de mes meilleures amies. Non Non C'est pas possible Pourquoi Pourquoi elle a écrit ça Le enfin, écrit un truc bien je suis sûr. Euh, et tu es un des miens aussi putain. mec, tu viens de la friendzone, elle t'a appris de derrière. Oh bah c'est cool. Bon je dois y aller. Euh, euh, je, je suis sûr que je dois aller voir euh, Julie. Alors, Julie, c'est qui? Ah, mais oui, la, la règle du scorpion. Bah oui, du scorpion, ça, ça n'existe pas. Mais tu vois, on va, on, va la, on va la rendre jalouse. On va dire que voilà, nous on a fait des trucs avec Julie. Et puis là, Amy, Julie is Miller, euh, c'est une dans ma classe de maths. Euh... Ouais, bon. Ok, elle dit une fois qu'elle arrive ici, je vais devoir y aller. Alors, par contre, si euh, là, le truc se commence, alors. Si vous venez, vous, deviez, vous devriez pro, probablement partir bientôt. Est-ce que je vous verrai là euh, Oui, on va lui dire « Ouais, je vais venir. » Oui, parce que moi, je suis cool. Ok. Euh, je vais euh, envoyer... Bon, je vais... Euh, euh, je vais... Euh, « To go to get ready » et attends. Euh, pour euh, juillet euh, alors hopeful. hopefully espérons que Brad arrête de me de me, de me spammer de messages. Allez, see you soon. Bah on va dire euh, goodbye parce que non, classe. On fait des trucs classe et voilà. 2002 terminé. Et bien et euh, est terminé. Bah écoutez les chawa je pense que 2002 c'est terminé, donc, on peut s'arrêter, et eh oui, et eh oui, cher Chawai. donc vous, vous allez vous arrêter, mais moi je vais continuer, je vais faire 2002, je vais tout faire, et ensuite, euh, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais comme ça, moi j'ai un petit let's play, et puis voilà, je suis content, donc j'espère que ça vous aura plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit message, allez, salut.